Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler euh, dans cette vidéo de faire une vidéo un peu différente de d'habitude ça va être un peu les confessions intimes euh, du Marathon des Langues j'ai envie de vous partager une période de doute euh, par laquelle je suis passée une période extrêmement difficile une période que j'appelle la période mollusque et pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait j'ai échangé avec euh, beaucoup d'entre vous que ce soit par mail, par commentaire, etc. et je me rends compte que visiblement on a été hyper à vivre cette période, donc je cherche pas à savoir euh, le pourquoi, le contexte, etc. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir comment en sortir. Et euh, j'ai trois clés en fait à partager avec vous. Vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait pour en sortir, donc je me suis dit le plus simple, c'est de vous faire une vidéo, de vous partager ces trois clés et de vous expliquer c est, c est, ça, ça a été quoi en fait mon déclic pour pouvoir sortir de cette période. La période, euh, plus précisément, qu'est-ce que c'est C'est un, un moment pendant lequel en fait. Bah, tout simplement, t'as plus envie de rien, euh, même les choses qui te font plaisir ne te font plus plaisir, tu euh, t'as plus d'entrain, t'arrives pas à sortir du lit, euh, tu remets tout en cause, tu remets toute ta vie en question, tu te poses la question de pourquoi le ciel est bleu, <rire> non ça c'est en option, mais tu te... Euh, voilà, tu remets tout en cause, tu te sens pas bien, t'es tu euh, t'as plus envie de voir personne, t'as envie de te renfermer dans ta dans ta coquille, ton même mollusque tu... voilà, t'as plus envie d'avancer et t'arrives plus à prendre de décision alors ça c'est extrêmement difficile, tu sais plus de quoi t'as envie bref, si c'est une période dans laquelle euh, par laquelle tu es passé ou par laquelle tu es en train de passer, ben, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te partager euh, mon déclic et les trois clés qui m'ont permis de, bah, de sortir de cette phase et de vous préparer un mois de septembre de folie parce qu'il y a aussi ça que je voulais vous partager avant de, de parler des trois clés, c'est que avec toute l'équipe, on est en train de vous mettre en place un mois de septembre pour que la motivation soit là, pour que ça soit au taquet. Vous savez que c'est un peu notre marque de fabrique ici, le marathon des langues. L'énergie, la bonne humeur, tout ça, tout ça. Du coup, le 1er septembre, on démarre avec le... Euh, le LGD, le Grand Défi Anglais, il est de retour le Grand Défi c'est quoi C'est un défi par jour pendant 30 jours pour débloquer euh, votre oral pour booster votre anglais dans une énergie euh, de dingue avec une communauté au taquet, une communauté motivée pour s'entraider, pour être dans la bienveillance dans le partage, tout ça c'est nos valeurs donc je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo ou euh, quelque part par ici pour vous inscrire, pensez bien à vous inscrire dès maintenant euh, parce qu'on démarre le 1er septembre et je suis pas sûre qu'on est de la place vraiment pour tout le monde parce que je sais que ça, ça, ça c'est un grand défi que vous, que vous adorez, pardon. du coup pensez bien à vous inscrire, à nous rejoindre pour passer un mois de septembre de folie et démarrer l'année scolaire à fond. Peu importe les circonstances, euh, on va se booster entre nous, on va s'entraider et c'est aussi pour ça que j'ai voulu relancer ce défi à ce moment-là. Je ferme la parenthèse et euh, on va revenir du coup à nos euh, trois clés. En fait, ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est qu'il y a un moment, donc ça a duré pendant plusieurs semaines, euh, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde. À chaque fois, on me demande pour, comment je fais pour être autant en forme, au taquet tout le temps. Mais non, non, je suis comme tout le monde, j'ai des hauts et j'ai des bas. Et là, ce bas a été très très long, beaucoup plus long que d'habitude. Et en fait, j'ai eu un déclic. C'est que j'ai repensé à une phrase, une phrase toute simple. D'ailleurs, si vous êtes abonnés, vous savez, je vous ai envoyé un, une newsletter à ce sujet. Vous, à, si bon, vous avez adoré à la tournée. Vous m'avez dit, vous l'avez fait partager à, toutes, à tous vos collègues, vos amis, etc. C'est que j'ai pensé à une seule phrase. C'est euh, une phrase qu'on nous répétait euh, quand j'étais en stage de yoga en Inde il y a quelques années. Et en fait, tous les jours, ils nous répétaient « You eat the banana, you become the banana ». Donc, tu manges la banane, tu deviens la banane. Et nous, en tant que yogi, apprenti, un peu stupide, sans jugement de valeur, mais un peu bebette, on rigolait, on riait à cette phrase ce jour. Où je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont ces Indiens à nous parler de, de banane tous les jours Enfin, voilà. jusqu'à quelques temps où j'ai eu des clics à me dire, mais... Mais qu'est-ce qu'on était bête? Pourquoi on n'a pas percuté Vous savez, des fois il faut, euh, c'est pas des fois, c'est qu'il y a des études qui ont été euh, qui ont été faites là-dessus, c'est qu'il faut sept fois pour entendre quelque chose et avoir le déclic. Et en fait, cette phrase-là, j'ai eu ce déclic euh, là. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce que tu manges, tu deviens ce que tu manges. Pas seulement ce que tu manges, l'alimentaire, euh, la nourriture. Parce que, ok, si tu manges du McDo tous les jours, tu manges du sucre, des produits transformés, bah forcément, tu vas être fatigué, euh, tes intestins ne vont pas bien fonctionner, etc. Euh, voilà, c'est pas mon métier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, Mais ça, euh, il ne faut pas, il faut pas euh, être hyper intelligent pour le comprendre, c'est très simple. Mais ce qui, dans cette phrase, qui voulait dire, c'est que, tout ce que tu te nourris, tu deviens tout ce que tu nourris. Et pas uniquement l'alimentaire, mais vraiment tout le reste. Ton esprit, de quoi tu nourris ton esprit Qu'est-ce que tu écoutes De qui tu es entouré Quelle personne t'entourent Est-ce que tu as des gens négatifs autour de toi Est-ce que Qu'est-ce que tu fais de ton corps Est-ce que tu le nourris aussi Est-ce que tu le renforces Est-ce que tu fais du sport Comment tu nourris tes objectifs, ta vision Est-ce que tu penses à des choses qui te dépassent Est-ce que tu essaies toujours d'avancer euh, parce que c'est un peu pour ça qu'on est sur Terre quand même, c'est quand même d'avancer, c'est pas d'être en mode euh, stagne, euh, stagnation. Euh, d'ailleurs, vous remarquerez les périodes où on stagne, c'est pas les périodes où on se sent super bien de manière générale. Et en fait, tout ça, ça a été prouvé, euh, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On a d'ailleurs eu un expert... C'était Anislas Maillot qui nous en a parlé au sein d'une masterclass privée avec mes élèves du Marathon d'anglais parce que dans le Marathon d'anglais en fait on a vraiment une vision holistique de l'apprentissage. On parle, on va chercher tous les leviers de développement personnel et tout ce qui fait que bah, on grandit personnellement pour pouvoir mieux apprendre parce que c'est quand même ça l'origine, c'est pas avec qu une question d'apprendre par cœur des verbes et des et la grammaire et tout ça, tout ça vous savez, mais c'est vraiment en fait tout l'environnement qui sera autour de vous qui va impacter qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir. Et c'est là, quand j'ai repensé à cette phrase, je me dis « mais ok, on va faire le bilan, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ?» Ben Tout simplement, j'avais perdu toutes mes bonnes habitudes. C'est ça qui est difficile avec les habitudes, c'est que c'est difficile de les mettre en place, mais c'est très facile de les perdre. Et ça, c'était vraiment une première dans ma vie, C'est voilà, on a toujours des premières. C'est que je me suis rendu compte que j'avais totalement lâché le sport. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est juste dingue parce que le sport ça fait intégrante partie intégrante de ma vie, c'est trois à quatre fois par semaine minimum. J'avais lâché ça, je m'étais enfermée dans ma bulle, dans mon bureau, je voyais personne, je voyais pas des personnes nourrissantes qui me nourrissaient. Euh, je voyais, je ne mangeais pas bien. Du coup, vous savez, les pulsions alimentaires, on a tendance à être attiré vers le sucre. Plus on se sent faible, plus on se sent vulnérable et plus on va euh, s'orienter vers ce genre de, de produits, euh, de plaisir immédiat. Voilà, tout ça, j'avais repris des mauvaises habitudes et euh, du coup, je me suis dit, « Ok, il y a un truc qui va pas. » Il faut que je remette tout ça en place. Tout ça, j'en avais conscience, si vous voulez, je me rendais bien compte, mais euh, ça bloquait, j'arrivais arrivais pas. Et c'est encore pire quand on en a conscience, parce qu'on a la culpabilité qui va avec, qu'à se dire, non, mais je sais ce que je dois faire pour aller mieux et j'arrive arrive pas. Et en fait, là, il y a une notion qui est hyper importante et je pense que c'est là où on reste bloqué, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. C'est qu'on résiste à dire, allez, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et en fait, il y a un, un moment où j'ai compris, je dis, ok, je suis dans une période mollusque. J'accepte cette période mollusque, j'accepte ces émotions, j'accepte que ça vienne, j'accepte que j'ai besoin de ralentir en ce moment. Et à partir du moment où j'ai fait ça, c'était ça le deuxième déclic, Et eh bien là, j'ai commencé à m'apaiser et à être capable, capable de remettre en place les bonnes habitudes, euh, reprendre de bonnes habitudes. Donc les trois bonnes habitudes de manière générale, euh, que, que, qui font partie de ma vie tout le temps, mais que là, j'ai remis en place petit à petit, que je vous invite vraiment à faire, c'est euh, la toute première chose. Pour moi, c'est le plus important. Euh, je pense que je faisais les choses à l'envers, mais la toute première chose... Maintenant, c'est de nourrir son esprit. Euh, nourrir son esprit, son état d'esprit, parce que vous devenez ce que, euh, ce que vous écoutez, ce que vous enregistrez. On a des neurones miroirs, c'est euh, du mimétisme. On devient notre environnement, tout simplement. Donc, première chose, moi, ce que j'ai fait, c'est d'écouter des, des podcasts, des vidéos de Liz Brown. C'est un, un speaker international de motivation. Enfin voilà, bref, moi, ça me motive énormément. C'est un de mes mentors. Et euh, Oprah Winfrey, j'écoute des vidéos d'Oprah tous les matins. Je me remettais euh, en petit déjeunant pendant 10 minutes, un quart d'heure, une vidéo d'Oprah. Ce sont euh, deux mentors. J'ai plein de mentors, mais c'est les deux que j'ai choisis pour cette période. Donc, Je vous invite déjà à lister euh, vos mentors, des personnes qui vous inspirent, qui vous donnent de l'énergie. Euh, un mentor, c'est quoi C'est un mentor, c'est une personne que vous écoutez et juste après, votre niveau de motivation il est juste ici en fait. Ça peut être des gens que vous côtoyez, ça peut être, euh, voilà, vous n'êtes vous, vous pas obligé de prendre des, des personnes euh, qui sont très très loin, ça peut être des personnes proches, c'est même encore mieux. Et donc du coup, euh, troisième point, c'est de trouver des, des personnes nourrissantes dans votre environnement euh, et éloignez-vous des personnes qui vous, bou qui vous puisent, qui vous épuisent, qui vous tirent votre énergie, qui est justement... Après avoir échangé avec elle, vous, vous sentez, oh, je suis là, vous avez l'impression de redescendre un étage. Euh, la deuxième chose, c'est l'action. L'action, alors qu'est-ce que je veux dire par action euh, Je veux dire discipline, euh, repousser les limites, sortir de la zone de confort. Et en fait, ça, euh, je me suis euh, dernièrement euh, instruite sur Wim Off, la méthode Wim Off. Vous savez, c'est euh, la personne qu'on appelle Iceman. C'est euh, le gars qui se met dans des... Euh, cubes d'eau gelée pendant, pendant des heures et en fait ce qu'il nous raconte, c'est que euh, l'humain est fait pour repousser des limites, c'est-à-dire que si vous restez dans une zone de confort tout le temps, euh, vous allez commencer à retomber dans cette zone mollusque, mais on a besoin pour se sentir vivant, pour se sentir en vitalité, c'est ça la base de tout euh, qui va vous permettre d'apprendre correctement, d'apprendre des langues, d'atteindre vos objectifs, etc. C'est euh, d'avoir une discipline qui vous pousse à repousser les limites toujours un peu plus. On ne vous dit pas de vous mettre dans un cube d'eau gelée, mais de toujours repousser un petit peu. Par exemple, lui, il donne comme astuce euh, très bête, c'est prendre des douches froides. Alors, il ne nous dit pas de nous mettre tout de suite sous une douche froide. C'est simplement à la fin de votre douche, c'est prendre... Euh, euh, vous mettre pendant 15 secondes sous l'eau froide. Alors, au début, c'est insupportable, Pff, vous n'en pouvez plus, vous, vous y allez progressivement. Le lendemain, un peu plus. Et vous faites ça tous les jours. En fait, le fait d'accepter euh, cette, cette zone d'inconfort, ça va vous permettre de la rendre un petit peu plus confortable avec le temps. Vous pas obligé de prendre des douches froides, ça peut être autre chose. Euh, mais toujours l'idée de repousser. C'est la même idée avec le sport. C'est quand, on, par exemple, en course à pied, on fait du fractionné. Ou euh, quand euh, tout simplement vous faites des footings, où vous avez l'objectif de faire un marathon, euh, au début vous allez commencer par 2-3 km Puis à chaque fois vous allez ajouter, là on repousse un peu les limites. Et c'est ça qui vous donne de l'énergie, c'est ça qui vous donne de la vitalité. Donc sa action, euh, booster sa discipline, le sport. Et quand vous avez la flemme, poussez-vous un petit peu, mettez-vous ce petit coup de pied aux fesses euh, qui vous dit « Ok, euh, là j'ai pas envie mais je fais juste une petite partie. Et » et vous avancez, vous ne le faites pas neuf, parce que si vous commencez à subsister à cette flemme, à dire non, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, ça devient l'habitude. Votre cerveau accepte ça et c'est très difficile de s'en défaire. Donc vraiment, essayez toujours des petites actions à repousser. Et en fait, euh, tout ce que je vous partage là, c'est euh, rien de plus que la méthode que je vous partage euh, dans, euh, ben, dans les langues, dans la méthode pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'espagnol, les autres langues. C'est la méthode PRI, donc la méthode PRI, la pratique. Il suffit de pratiquer, être en action tous les jours, en faire une habitude dans la régularité. Régularité, c'est tous les jours. Vous poussez un petit peu les limites tous les jours. Vous, vous, euh, vous écoutez euh, des podcasts, des vidéos qui vous boostent. Tous les jours, ça prend 5-10 minutes, c'est rien du tout. Euh, L'immersion, être immergé, être dans un environnement, euh, créer votre épigénétique qui soit sain, motivant. Et je peux vous dire que ça va changer votre vitalité et ça va vous donner envie. En fait, c'est tout un cercle vertueux parce que du coup, ça va vous donner envie de remettre des objectifs euh, qui vous dépassent, même si vous font peur. Et bien, c'est ça qui vous fait avancer, avoir une vision, savoir où vous allez croire que c'est possible. Même si vous ne savez pas encore comment le faire, Dites-vous que c'est possible et ensuite, votre cerveau va accepter, si vous vous autorisez, il va vous donner les clés en fait pour euh, votre conscience, hein, peu importe comment vous l'appelez, mais vous allez trouver des solutions pour avancer parce que je considère, je, je crois intimement, je crois très très fort, je suis convaincue que tout est possible. Euh, si vous vous permettez d'y croire, alors euh, je ne vous dis pas que ça va être facile, moi aujourd'hui, je, je crois que tout est possible, même si aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive pas à atteindre. Euh, que je suis encore bloquée, j'en ai conscience mais je sais que je vais trouver les solutions pour les débloquer et c'est vraiment ça qui est important c'est la confiance que vous allez euh, avoir en vous, euh, la confiance que vous vous autorisez à avoir et tout ça c'est généré par quoi C'est généré par votre euh, environnement par votre épigénétique par euh, toutes les habitudes que vous mettez en place au quotidien. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous sortez de cette période de doute, euh, bah, écoutez, enfin, euh, vous êtes dans cette période où vous êtes en train d'en sortir, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Euh, si vous voulez en profiter pour rejoindre le grand défi anglais, pour justement être entouré de personnes comme vous, motivées euh, dans l'entraide, dans le partage, pour passer à un mois de septembre exceptionnel et ne pas retomber dans cette période de mollusque peu importe le contexte, et eh bien je vous invite à nous rejoindre. On démarre le 1er septembre. Euh, je vous invite à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, Ça me permettra de diffuser ces ondes positives au maximum. Et je vous remercie de soutenir la chaîne, de soutenir le Marathon des Langues. Toute l'équipe et moi-même vous remercie. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao